2 1 C'est l'ordi! Aujourd'hui on va jouer à France Bonjour à avec tous Avec des soucis, pour ça, avec des Avec des grenouilles Bonjour à tous Aujourd'hui nous allons jouer au jeu de la grenouille le but du jeu est d'attraper le maximum de billes. Celle qui aura attrapé le maximum de billes aura gagné. C'est ça. Allez, on va tout de suite ouvrir le jeu et voir ce qui se cache en l'intérieur. Je peux le voir. Laisse faire aller un petit peu, peut-être qu'elle peut essayer. Moi je sais faire. Attends, elle s'en sort, elle a l'air de s'en sortir, as regarde. Et eh assieds-toi, Loupi, Loupi. Alors. Alors attendez, parce que là va falloir. Oh quoi que vous, vous pouvez rester comme ça tout comme dessous. Alors attendez. Faites-moi les Moi je suis curieuse de voir tout comment c'est yeah. fait. Yeah. C'est trop joli. C'est super coloré. On a des grenouilles. Et quand on appuie dessus, ça va attraper les billes. Nous avons une grenouille. Violet, vert. Vert. Violet foncé. Rose. Rose. Orange, maman. Allez. On va pouvoir mettre. À la base et on va mettre les billes on a une pochette avec des billes est les... de toutes les couleurs non, pas que ah je pas bah non ah bah non ah. non attends attends ça passe facilement ah, pas pas c'est bon mais là oui. La fleur, la fleur. Je Allez. Ah. Attendez Je vous donne voilà. le top départ oui, oui, oui, oui, Et celle qui aura attrapé le plus oh. De, de billes récupère, okay. bah, Tu vas les avoir derrière la grenouille Allez. Celle ah. qui récupère oui. le plus de billes Aura gagner la partie oui. ah. Alors Attendez mon top départ 3 2 c'est l'ordi! Attends, il y, une il y a une bite qui est tapée par part, la moyenne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. 13. Combien as-tu de billes Elle a plein ici. 13. Où l'as-tu Ça c'est à qui c'est là, là Elle n'en voit personne. Elle est à personne. 6 à moi, ça. Non. 6, 8, 10, 12, 14. 14 pour euh, Asia. Asia. Attends, parce que peut-être que toi t'en as en as vous savez. Attends, a en a combien elle Elle en a 2, 4, 6, 7. 5, 7. Donc de, Et quoi, attends, que je les ai gagnés. Et je vais les sortir parce que la semaine. Qu'est-ce qu'elle a gagné Ben attends, attends. Je sais pas. 2, 3, ouais, mais... 4, 6, 7, 8, 9, non. 10, 100, non, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17. On C'est Anya qui a gagné. 18 asseyez vous asseyez vous Hop. On perd les billes, on perd les billes. -ce Remets, c'est toi qui as gagné. Oui. Un point pour Alia. Un point pour Alia. Remettez non, toutes non. les billes. Doucement. C'est pour ça que je vous en C'est que... oui. ah, bon, il n'y en a plus Oui, oui stop. Oh, non. stop. Vous attendez, mon top départ, alors attendez, moi j'ai trop envie d'aller voir au plus près comment ça se passe, attention les filles, 3, 2, 1, top Attends, on, euh, pas encore. on va compter les billes à Alia. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 15. On est 9. 15 pour Alia. 9 pour asia nous Et pour lui six, six, de 4 6 8 10 11 12 Et 14 15. Vous avez égalité. Moi, moi, moi, moi, alia' moi, moi, et c'est en égalité. On a moujuré rien du tout. Ah, si tu as 9 13 14 15 C'est bon, mmh. moi Vous ai gagné. Non, Toutes les deux, j'ai deux points. Non, j'ai zéro point. <rire> Une dernière partie oh Non, oh non. Oh non. Deux parties. <rire> oh non. Trois parties. Oh. Deux. Allez. Allez. Alors, toutes vous êtes mises, vous êtes bien en place Trois, deux, un, go Pour l'oubli et un neuf, point pour Alia trois, pour le moment, vous avez un chacune. Bah, si le premier coup, tu as bien, une une une une une une une as bien eu un point. C'est toi qui as gagné la, la, la, première, la première partie, c'est toi qui as gagné une. et elles sont à égalité donc ça deux, fait un chacune. C'est cette partie qui va vous départager. Voilà, donc moi j'en ai quatre. On J'en ai Attends, attends, t'en as combien 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 4, 6, 8, 10. Non, 10, t'en as 10. Attends. 10, oh. ouais, t'en as 10. 12. Asia, t'en as combien 18. Donc c'est un qui a gagné. 2. 1. 2 pour Asia, 1 pour Loubi, 1 pour Alia. T'en as eu 12 12 points. 12 billes. T'as 1 point, Loubi a 1 point et Asia a 2 points. Mais non à, à, Avant j'ai gagné, j'avais 3 points. Mais non, ça fait 1. Vous avez à égalité. 1, 1 et Asia 2 parce qu'elle avait gagné déjà la première partie. Attends, mais attends, attends. Voilà, C'était des faux-gènes. Mmh. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était super amusant. Vous avez aimé les filles Oui, très bien. Merci à tous. À bientôt. A bientôt.